bienvenue dans la vidéo tutoriel démarrage rapide pour créer votre page de promotion de vente immobilière la ppvi alors nous sommes sur ici une page qui est terminée c'est une page qui va vous permettre d'avoir les repères les techniques des conseils des exemples pour vous aider pour créer votre page de promotion de vente immobilière de façon la plus optimale et la plus efficace possible. La PPVI est constituée d'une partie accueil, la partie accroche, la partie filtrage, la partie extérieure, la partie intérieure, la partie technique qui est une partie très euh, modulable parce que c'est une partie qui va vraiment s'adapter au cas par cas, la partie localisation, proximité, Cadre de vie et contact. Chaque partie de la PPVI se trouve dans la partie réglage PPVI de votre logiciel de construction, puis enregistrer afin que ces informations puissent être automatiquement placées à l'endroit qui leur est dédié dans votre page de promotion de vente immobilière. Il y a également la partie Google Maps. Alors cette partie va vous permettre de remplir simplement. Deux champs, latitude et longitude, afin que vous puissiez retrouver le curseur de localisation Google Maps sur une carte. Lorsque votre lecteur viendra ici, il sera en mesure de pouvoir venir zoomer et de pouvoir constater le lieu exact de localisation de votre bien immobilier. Vous aurez la possibilité de positionner satellite et toujours la même chose, visualiser où se trouve exactement la maison cette partie permet de mettre en place les différentes photos que vous souhaitez afin de les voir apparaître sur la partie filtrage ces photos viennent appuyer le profil de chaque acquéreur que vous aurez sélectionné étant les acquéreurs idéaux de votre bien immobilier la partie tableau de bord va recevoir toutes les vidéos tutoriels qui vous permettront de pouvoir créer, concevoir votre page de promotion de vente immobilière en suivant pas à pas les conseils de chaque vidéo. Vous retrouverez également toutes ces vidéos à chaque partie de section. Dans la partie profil, vous allez avoir des informations à remplir. Donc au niveau des champs prénom et nom. Donc, par exemple, si je remplis, je vais mettre Fred voilà, Frédéric, le jour au niveau de l'éditeur je peux changer, je vais avoir par exemple Frédéric le jour voilà. je vais mettre nom affiché publiquement et c'est ce qu'on euh, ce qu verra apparaître, ensuite votre adresse email, je vous motive vraiment à pouvoir euh, créer si vous n'en avez pas une adresse gmail, pourquoi parce qu'en ayant une adresse gmail on va pouvoir créer un compte google Analytics et google Analytics est un service en ligne qui nous permet d'avoir d'obtenir nos statistiques de fréquentation de votre page de promotion de vente immobilière si vous n'avez pas d'adresse gmail je vous motive d'aller en créer une rapidement c'est très simple à créer vous inquiétez pas donc peut-être que vous êtes anti gmail mais là écoutez vous serez pas anti gmail parce que sinon eh bien, vous pouvez quand même utiliser une adresse email qui n'est pas Gmail, mais qui sera du coup euh, sur une, une adresse autre que Gmail. Donc, Vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir bénéficier des services de Google Analytics et de savoir ben, combien de personnes sont venues sur votre page, combien de temps ils sont restés, euh, tout ce qui fera que vous pourrez piloter l'activité de votre page. Ce ne sera pas possible si vous n'avez pas une adresse Gmail. Alors, ce qui est intéressant, donc moi ici c'est une adresse Gmail où j'ai mis le jour consulting parce que je suis administrateur et euh, je gère plutôt sur cette adresse-là. Mais à l'idéal, voilà, il faudrait mettre euh, donc mon site. Bon là je suis sur euh, la ppvi démo, mais je devrais mettre euh, euh, bah, je pourrais mettre démo. Si si le nom, voilà, c'est ppvi et bien voilà, je vais chercher ça. Alors attendez. Pour qu'il y ait une logique, vous voyez, je fais ça et je viens la positionner ici. Voilà. Et comme ça, on a une logique. Lorsqu'on crée notre, euh, notre, euh, notre adresse email. Alors attendez. Là, je change, du coup, et je vais mettre euh, je vais mettre gmail.com. Voilà, Donc du coup, lorsque je vais créer. L'adresse euh, de, de messagerie, ce sera l'adresse qui sera liée au nom que j'ai donné à ma PPVI. Voilà, donc j'ai PPVI modèle gmail.com. Maintenant, si, euh, comme d'autres pages que j'ai, euh, c'est euh, au cœur des cigales, ce ben, sera au cœur des cigales. Si c'est euh, Bellevue, euh, ici on a Bellevue, Bellevue.prestoimo.com, eh bien je mettrai Bellevue .gmail .com. En tout cas, faites en sorte que votre adresse email Gmail soit une, une adresse logique en liaison avec le nom de votre page de promotion de vente immobilière et puis le site internet ben il est là c'est ici que vous venez le, le récupérer alors vous ne prenez pas euh, après le slash vous prenez avant le slash ici voilà on vient le sélectionner on fait ctrl c de son euh, de son clavier pour ensuite faire ctrl v et on le positionne ici voilà et le site est installé. Vous pouvez également mettre en place votre euh, des informations vous concernant. Donc, lorsque vous voulez retrouver votre photo ici, vous allez sur le site internet Gravatar. Oh, attendez, ce que là, je vais voir dans un autre onglet. Voilà, sur ce site, vous créez votre. Si vous l'avez pas, vous créez votre euh, votre compte. Si vous avez un compte, comme moi ici, ce que vous faites, c'est que vous allez euh, ici, Profil Links, intégrer, vous avez fait, euh, additionner URL, et vous allez chercher l'URL qui est ici, avant le slash, et vous l'intégrez ici, puis ici vous créez euh, ppvi en fait comme ça, ppvi. Bon, cette page que j'utilise comme modèle, elle n'est pas référencée sur internet, donc il va pas la trouver. J'avais fait le test précédemment. Euh, donc du coup, je ne sais pas va, euh, si ça va fonctionner, je ne pense pas. Non, ce peut pas. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est normal. Par contre, si euh, j'étais sur une autre page, ça fonctionnerait parce que celle-ci est référencée. Voilà. Ensuite, vous pouvez créer un nouveau mot de passe. Euh... Vous avez pas passe donc ça, je ne sais pas. Très sincèrement, le, le technicien m'en a pas parlé. Je ne vois pas trop euh, ce que c'est, mais je ne l'utilise pas. Ensuite, vous pouvez remplir toutes ces, toutes ces informations de vos comptes. Ils seront ajoutés euh, sur, votre, euh, sur votre page ultérieurement, mais c'est prévu que ça, ça évolue dans ce sens, que vous ayez l'ensemble de ces informations-là pour être connecté avec vos, euh, vos contacts sur l'ensemble des réseaux sociaux. Puis après, vous faites... Euh, mettre à jour. Moi, je ne le fais pas là parce que je vais simplement présenter ici des, euh, des possibilités d'écriture. Alors, le plus important, je vous le répète, ça va être ici de pouvoir vraiment avoir une adresse Gmail. Je me répète, excusez-moi, j'insiste, mais c'est très important. Sinon, on ne pourra pas bénéficier euh, de l'outil Google Analytics qui permettra au niveau du euh, tableau de bord que vous ayez vos statistiques de visite. Donc, c'est très important de connaître la fréquentation de votre page et de voir le temps que les gens passent sur la page. Et c'est ces informations là aussi qui font que nous savons si notre communication autour de la page de promotion de vente est efficace. Donc, je compte sur vous. Créez votre, votre adresse email Gmail si vous n'en avez pas et essayez en sorte, faites en sorte que le nom que vous avez ici soit celui qu'il y a ici juste avant le point de Presto Imo. Allez, c'est parti Je vous retrouve pour commencer la création de votre page de promotion de vente immobilière. On va se retrouver sur le premier onglet « Accueil ».